Après 13 secondes, le vent n'a pas vaisseau, sous, le vent par pas vaisseau. N'importe où tu es monté, tu dans silence en le sentir. Parce que l'opération opération, est l'opération opération déchouquée des démons. Alléluia. C'est l'ordre-là qui passait. Au nom de Jésus-Christ. Yes. De Nazareth. Yes. Après 13 secondes, hey. vent pour arriver en l'air. Hey, Veillez. Yes. Mettre le contrôle. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Recevez des livres en l'air. Touche. Recevez, recevez, recevez. Touch, hey, allez allez allez, touch, Lui, va passer, va passer va passer va passer va passer va passer va passer au nom de Jésus laissez faire laissez laissez hey, teams, league, league, league, league, league, live au nom de Jésus, power power va passer va passer en l'air, va passer, y a plus de lui. The son of a veil, the son of a veil, the son Touch ah, colibris mm. touch Que tout esprit cancer qui est dans vie, esprit fibrom, au nom de Jésus. La vie, sorti, sorti, sorti, sorti, sorti, sorti, la vie la vie la sortie, la sortie, la la sortie, la sortie, la sortie, la la la sortie, la sortie, la la sortie, Esprit d'envalade, qui te maladie à la sortie dans la vie Yes. D'envalade la sortie. Cognac. Esprit coulève, moi mon lote pour sortir dans le cognac. Obéis. Sortie pour aller. Cognac. Pendant des jeux, sortie. Touch. Sortie dans le cognac. Esprit d'envalade à sortie. Sortie. Sortie. Sortie. ma fille elle Touch. х ты!